Tout le monde se connaît, il n'y a pas cette peur. Il n'y a personne qui va faire du mal aux enfants de l'autre. Hein. C'est pas dans, comme dans certains quartiers, euh, tu ne vas pas laisser ton fils tout seul aller au parc. Il n'y a pas un chat dans les rues. Ici, au moins, euh, les, les gens qui viennent de l'extérieur, ils ne se sentent pas en sécurité, mais les gens du quartier ils sont en sécurité, en tout cas. C'est vrai Ah que c'est vrai Tu te balades où tu veux, hein. tu n'as pas peur ici. Sans aller dans une... Une seigneurie à Home. on a tout sous la main chez soi. Pour moi, moi je me sens bien aussi. Malgré tout ce qu'on me dit, moi je me sens bien. <rire> je suis le chat-tortue, le plus félin d'entre tous les chats-tortues au plus profond de ma carapace. Je suis Aziz l'artiste, je suis celui qui dérange et j'aime ça. Ma culture ou ma religion ne me permet pas déjà de, de, de faire ce genre de tableau et je le fais. Donc je, je fais des défis, je me défie, je dis, je, je dormais. Bon, les, les, les gestapistes des Allemands, ils étaient là, ils étaient en train de, de, de fouiller la maison. Euh, là, à côté, le, bouche, le boucher est venu ouvrir la tabatière et ils sont passés de là à là. Ouais, ben, C'est du patriotisme, hein Désormais, je compte faire attention à l'expression « oh, la blonde ». Parce que maintenant, je suis averti qu'il ne faut pas parler comme ça à une fille blonde. <rire> Bizarrement, je n'ai même pas pris le temps de lui demander son nom, alors que j'en avais très envie.